Le centre de loisirs de Saint-Jean-de-Boiseau fonctionne sur deux sites particuliers. L'école élémentaire publique, l'école Robert-Banater, qui accueille les enfants de 6 à 12 ans. Et puis l'école maternelle Emilienne Leroux, qui est un site qui se trouve 200 mètres plus loin, 300 mètres plus loin, où on accueille les enfants d'âge maternel les 3-6 ans. Donc le centre de loisirs fonctionne sur ces deux sites, le centre de loisirs d'été. Avec la particularité pour les 10-12 ans, les plus grands, qui sont sortis de l'école Badinter et qu'on emmène sur un site qui se trouve juste derrière l'école maternelle Émilienne Leroux, sur le site d'une maison que nous avons achetée il y a quelques années avec la municipalité de Saint-Jean-de-Boiseau, il y a un parc arboré. Et sur ce site-là, euh, les plus grands, les 10-12 ans, sont accueillis sur un garage et puis euh, euh, de, des, des, des tentes, des marabouts que l'on aménage. Et puis euh, bah, ils créent un peu leur coin, leur univers. Tous les enfants se trouvent assis, assez proches les uns des autres. Autres, et puis surtout assez proche d'un équipement sportif qui est la salle des déjeuner où exceptionnellement cette année, en plus d'y faire du sport, ils y prennent leur repas. Donc pour la troisième année, les communes de Saint-Jean-de-Boiseau et du Pèlerin ont confié la gestion du centre de loisirs aux francas. Euh, du coup, nous les francas, on s'est appuyé donc sur euh, les projets éducatifs de chacune des communes et puis sur euh, le projet des francas et en particulier sur le, pro, le projet euh, Éduquer pour demain pour sortir ce qui devrait être pour nous euh, les grandes lignes directrices du centre de loisirs. On s'est dit que le centre de loisirs euh, devait être un espace avant tout de citoyenneté, euh, mais aussi un espace de jeu, un espace de découverte et de valorisation de découverte, et euh, un espace du vivre ensemble. Pour répondre un peu à ces quatre grandes lignes directrices, ces quatre grandes ambitions pour, euh, pour l'été 2012, euh, on s'est donné comme outil principal euh, le village d'enfants qui cette année s'est transformée un petit peu, en tout cas pour les primaires, euh, en station galactique. Et euh, pour les préados, on a ouvert un autre espace euh, sur un, un garage, et qui fonctionne aussi sur euh, cette idée du village d'enfants, et chez les petits, les maternelles. On est aussi sur un village d'enfants euh, qui est la Zoubiville. Alors Zoubiville, c'est euh, dans les locaux de l'école maternelle de Saint-Jean-de-Boiseau. C'est euh, un, un village d'enfants adapté pour les enfants de 3 à 6 ans. Donc c'est sur le même principe que le village d'enfants euh, de Badinter pour les primaires. Euh, le fonctionnement est le même, sauf qu'il est bien sûr adapté pour les tout-petits. Le matin à l'accueil, on prend ses cartes d'habitants, euh, on choisit son, son activité du matin en fonction d'une thématique de domaine d'activité. Euh, le midi, on va tous manger au réfectoire avec les grands, donc ça c'est très sympathique. Et puis l'après-midi, on a des animateurs dans chaque espace de notre Zoubiville. Euh, et là, les enfants vont pouvoir se balader dans chaque espace pour pouvoir choisir de faire du sport, des activités artistiques, etc. On prend et, et on prend, on prend l'eau le, le, où il y a les petits bouts de papier. Après, on est plate. Quand on a fini de prendre, et quand on a fini de déplater, on met les l'eau en dessous. Et on, et on prend l'eau en dessous. On pose doucement dessus. Et, et après, on prend une, un, un trèfle, tout ça, des fleurs, on met dessus, et après, on enlève, on enlève, on enlève les deux ça. plateaux, mais Tiens. un par un. Et ah, on dans le... après, on enlève le, le deuxième. Et, et, et après, quand, après on pose le papier Donc, et ça devient une, une ah, feuille. Allez, on va, va, on va. le Joubi barre on peut boire de l'eau comme on veut. C'est comme, un... comme un magasin où on peut boire de l'eau et des sirops. Et aussi, on peut avoir deux sirops par jour. Donc d'être sur un temps de loisirs collectif pour un enfant de 3-6 ans, ça va lui apprendre la sociabilisation. C'est quelque chose qui est très important à cet âge-là. Euh, savoir euh, interagir avec euh, des adultes, d'autres enfants, euh, savoir se situer au sein d'un groupe. On a essayer de travailler sur comment est-ce que les enfants euh, proposent des choses et arrivent à euh, avoir envie de monter eux-mêmes des projets d'enfants. Euh, et là, du coup, à côté de notre cockpit, on a euh, notre espace ressources qui est la carte galactique en fait, sur laquelle on construit au fur et à mesure les envies des enfants et euh, euh, les choses que nous on peut faire dans la, dans la limite de nos déplacements sur le territoire et euh, ce qu'eux ont aussi sur les, les petits conseils d'enfants ils ont eu comme idée, euh, comme envie de faire et du coup c'est cette carte galactique qui tout l'été va se construire et qui va pouvoir aussi permettre de, de, de servir de bilan en fait, de tout ce qu'on a pu faire aussi en, en termes de, de sortie et de découverte. Une journée dans notre station galactique commence par l'accueil le matin euh, Sur euh, l'accueil où les enfants du coup euh, prennent leur carte de citoyens de station galactique euh, qui est triée à l'accueil euh, en ordre alphabétique, ils cherchent même mêmes leurs cartes puis ils vont sur notre euh, cockpit de la station où là ils peuvent euh, rentrer, leur carte, euh, rentrer leur carte pour choisir quel atelier ils ont envie de faire le matin et puis arrivera l'OTAN. Du repas. Les enfants, dans une dimension un peu de vie collective et de vivre ensemble, ont chacun sur le temps du repas trois missions. Soit ils sont cosmo-installateurs, c'est-à-dire qu'ils partent un petit peu en avant, euh, aménager, décorer, installer euh, la table. Soit ils sont cosmo-serveurs, c'est-à-dire que sur le temps du repas, ils vont pouvoir euh, filer un coup de main. Soit ils sont cosmo-rangeurs, c'est-à-dire qu'ils restent un petit peu après le repas, aider à à ramasser, passer un petit coup sur les tables ranger les tabourets enfin l'idée voilà. de les enfants sur le temps du midi participent au maximum de leur capacité parfois on organise des journées euh, des journées du coup où on fait réellement vivre la station galactique donc là les enfants ont euh, la possibilité d'aller sur sept planètes différentes il y a différents lieux que vous pourrez faire vivre planète zen Ouais, pour se relaxer. Pourquoi d'autre Pour On méditer. On peut méditer aussi <rire> peut si peut tu veux. On peut se détendre aussi, juste à côté ici. Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est marqué <rire> Galaxy ouais, est la la Galaxy game. Game. Le Galaxy Game. Alors qu'est-ce que ça pourrait être ça, ce, ce Galaxy Game des jeux. La Ouais, la Galaxie des, des Jeux. La des Qu'est-ce que c'est que cette planète ici planète On voit des cocktails Ouais, on peut boire des cocktails. Alors ah, c'est quoi un, cet endroit si on peut boire quelque chose C'est un bar Ouais, ça pourrait être ça euh, On a mis en place, étant donné que la galaxie est immense et que euh, les monnaies de toutes les galaxies, de toutes les planètes euh, sont compliquées, on a organisé un système de troc. Du coup, un enfant peut passer de la planète euh, Cosmo Cocktail à la planète euh, Cosmo Mode pour aller chercher un cocktail ou pour avoir un maquillage ou un déguisement, du coup, ils ont mis en place un système de troc où pour avoir un maquillage, j'échange contre éventuellement un cocktail ou pour avoir un cocktail, j'échange contre... Voilà, donc on a un système de troc qui fonctionne sur la station galactique, sur les différentes planètes. Il paraît important que les enfants aient leur mot à dire sur l'organisation de la journée, mais aussi dans le choix des activités, dans l'organisation, dans la préparation des choses. La commune s'appuie ainsi sur le savoir-faire, les connaissances en matière euh, d'éducation et de jeunesse de, du mouvement d'éducation que sont les Franca. Euh, on s'appuie sur leur réseau et puis euh, la, la valeur ajoutée, c'est de se dire ben, on a un centre de loisirs où on va développer des activités nouvelles, où on va mettre en œuvre des projets pédagogiques renouvelés, nouveaux. Euh, le centre de loisirs de Saint-Jean, il sert un peu de laboratoire et on a accepté qu'il puisse servir de laboratoire éducatif aux Franca. C'est ça la valeur ajoutée puis le fait qu'on travaille en, ensemble, on, de travailler avec un mouvement, une fédération aussi importante et novatrice que les Franca, pour une collectivité comme Saint-Jean-de-Boiseau, c'est un plus. Si les enfants aujourd'hui sont le au centre de loisirs, euh, sur leur propre temps de jeu et de loisirs, ont leur mot à dire et, et participent à l'organisation, non seulement ils acquièrent des, des compétences et des capacités à, à décider, choisir, euh, grandir, mais aussi que plus tard, euh, dans leur vie d'adultes, euh, ils seront aussi poussés, ils ressentiront cette envie, ce besoin de s'investir dans la société. Le le le C'est bien de, de se dire qu'on essaye de, de, de... On participe à la construction, au développement des futurs citoyens de demain.